Quelles sont les nouvelles lois de cette année qui vont bousculer les mobiliers, les propriétaires et les investisseurs C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour ici David de Villa. Dans cette vidéo, je vais te parler des différentes lois et des changements de lois dans le secteur de l'immobilier qui vont impacter les propriétaires et les investisseurs immobiliers qui souhaitent investir dans l'immobilier pour exploiter leurs biens en location. Mais avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. N'oublie pas également de télécharger ton guide gratuit qui se trouve dans la description de cette vidéo donc n'hésite pas à y aller jeter un coup d'œil parce que tu vas également y trouver tout plein d'autres informations qui peuvent t'intéresser je t'ai tout mis dans la description de cette vidéo on commence tout de suite avec la première nouveauté dont je veux te parler qui paraît être une bonne nouvelle à première vue, je veux parler de la taxe d'habitation. Alors effectivement, tu le sais peut-être déjà, mais cette taxe d'habitation, elle a été supprimée pour 80% de la population. Et ça, c'est plutôt pas mal. On peut se réjouir de ça puisque c'est une économie directe que tout le monde pratiquement profite en France. Et bientôt, elle sera euh, supprimée pour l'ensemble des personnes en France. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Et il faut s'en réjouir parce que c'est pas tous les jours qu'on a des cadeaux comme ça, à tel point qu'il faudrait même se demander si c'est vraiment un cadeau. Sans être pessimiste et sans vouloir te casser le moral, tu dois savoir que ce genre d'économie est une perte pour le gouvernement et surtout pour les communes. Et comme à chaque fois, lorsqu'un impôt est supprimé un autre secret pour le compenser. Donc on devrait rester vigilant sur ce point-là. On entend déjà parler de l'explosion de la taxe foncière un peu partout en France. Donc serons-nous gagnants Au final, ça c'est une question qu'on peut se poser. On en reparlera très prochainement sur cette chaîne. D'ailleurs, dis-moi en commentaire de combien a baissé ou augmenter ta dernière taxe foncière pour savoir et pour avoir une idée plus précise de la tendance que l'on pourra observer dans les commentaires de tout le monde dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à m'indiquer si ta taxe foncière a augmenté ou si elle a baissé cette année. D'ailleurs, j'ai envie de te faire un cadeau aujourd'hui et je te propose de te faire gagner le remboursement de ta taxe foncière. Donc ce que je te propose, c'est que si l'on dépasse les 500 commentaires sous cette vidéo, je ferai un tirage au sort dans deux semaines en direct sur Instagram pour désigner le gagnant. Tu peux dès maintenant participer à ce concours en me laissant tout simplement en commentaire le montant de ta taxe foncière ton prénom et ton département. Et bien sûr, être abonné à la chaîne pour valider ta participation. Donc n'attends pas plus longtemps et marque-moi tout ça en commentaire de cette vidéo. Deuxième loi dont je veux te parler dans cette vidéo, celle-là, elle me fait particulièrement mal au cœur. Car si tu me suis depuis longtemps, tu me connais et tu sais que j'en ai énormément profité. Cette loi, elle a été la plus grosse niche fiscale que l'on ait pu connaître en France et en plus de ça, accessible au plus grand nombre de contribuables. J'ai pu économiser plus de 10 000 euros d'impôts chaque année grâce à elle et mes doublettes en vocation. Eh bien, elle disparaîtra définitivement à la fin d'année. Tu l'as certainement déjà deviné, je parle de la loi Pinel. C'est la plus grosse niche fiscale lorsqu'elle est couplée à une doublette. La stratégie d'investissement en maison individuelle neuve. J'ai beaucoup investi en achetant des terrains et en faisant construire des maisons en doublette en y couplant. Cette fameuse loi Pinel pour en faire un cocktail totalement explosif, le Red Bull de la rentabilité immobilière en quelque sorte. Cette stratégie nous rapporte beaucoup d'argent tout en nous faisant économiser beaucoup d'impôts. Bref, c'est fini. La nouvelle loi de finances a annoncé qu'elle supprimait la loi Pinel pour les maisons individuelles à la fin de l'année. Alors bien sûr, elle n'est pas supprimée pour les appartements vendus par les promoteurs, comme par hasard. Et comme tu le sais aussi, c'est justement là que c'est le moins intéressant. Donc pour moi, le seul bénéfice de cette loi est d'utiliser sur des maisons individuelles en doublette et ce bénéfice disparaîtra à la fin de cette année. Je te vois venir, hein, oui oui. Tu es en train de te dire que tu as encore une chance de pouvoir en profiter. Sauf si tu regardes cette vidéo trop tard. Mais si tu es abonné à la chaîne et que tu as bien pensé à cliquer sur la petite cloche, tu dû recevoir une notification pour t'avertir de la sortie de cette vidéo et tu as bien fait car grâce à ça tu as effectivement encore le temps de profiter de cette loi avec ces stratégies super rentables. Sinon, abonne-toi maintenant pour ne pas passer à côté d'autres opportunités de dernière minute comme celle-là à l'avenir. Je t'ai mis d'ailleurs dans la description le lien de mon programme Investisseur Immobilier phare et spécifique aux opérations de doublette que tu peux encore coupler avec la loi Pinel jusqu'à la fin de l'année. Donc dépêche-toi et va voir dans la description. Il te suffit de cliquer sur le lien pour avoir plus de précisions sur ce programme-là. Pour information et pour pouvoir profiter. Encore une dernière fois de la loi Pinel, il faudra que ton permis de construire pour ta doublette soit déposé avant la fin de l'année pour en bénéficier. Ce programme de formation te fera gagner beaucoup de temps et d'argent et te permettra de réussir ton investissement et ta défiscalisation. Le lien est dans la description. Le choix de passer à l'action n'appartient uniquement qu'à toi à partir de maintenant. On arrive à présent à la troisième loi dont je voulais te parler dans cette vidéo et cette loi, c'est la loi de Normandie. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur cette loi l'année dernière. La loi de Normandie, du nom du ministre du logement actuel, concerne la réhabilitation des logements anciens dans des zones tendues qui te permet d'économiser des impôts également. Alors, elle ressemble pas mal à la loi Pinel, mais celle-ci, elle est destinée aux logements anciens. Alors, comme toutes ces lois, elle présente des conditions comme de devoir, par exemple, obligatoirement, passer par un professionnel, passer par un artisan, pour faire les travaux de rénovation. Ces travaux doivent également représenter un certain pourcentage du montant de l'acquisition de ce bien. Donc, comme tu le vois, ces lois sont euh, toutes encadrées par un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Cette loi peut être intéressante pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Comme pour le Pinel, plus le logement est petit, moins ça sera intéressant, car le but, c'est de se retrouver au-dessus du point de rupture des plafonds de loyer et du marché locatif, car dans le cas contraire, tu feras des économies d'impôts, mais tu ne seras pas rentable du tout avec ton investissement. Donc, si jamais tu t'intéresses à ces lots de défiscalisation, je te conseille pour ça d'investir sur des grandes surfaces comme des maisons individuelles par exemple et de bien faire tes calculs. Je te déconseille en revanche de te lancer là-dedans si tu n'es pas du tout formé parce que c'est la meilleure façon de faire des erreurs et de perdre de l'argent. Nous arrivons à présent à la quatrième loi. Le gros sujet de cette année, c'est la location meublée. La suppression de l'enregistrement optionnel au statut LMP. La suppression de l'enregistrement optionnel au statut LMP va changer la donne pour beaucoup d'investisseurs. à partir de cette année, si tu dépasses les 23 000 euros de loyer encaissés et que ça représente plus des revenus du travail, eh bien, tu passeras automatiquement au régime LMP, loueur meublé professionnel. La question que tu dois probablement te poser maintenant, c'est OK, je passe en loueur meublé professionnel, qu'est-ce que ça va changer pour moi D'abord, il faut savoir que sur ce régime, tu es exonéré de la taxe sur la plus belle immobilière en cas de revente avec de la plus-value, au-delà de 5 ans de détention. Là, tu te dis, bah, c'est top ce régime. Sauf que si c'était comme ça, ce serait effectivement top. Mais malheureusement, c'est que tu passes avec ce statut au régime du RSI. Et donc, tu vas payer des charges sociales jusqu'à 40%, qui peut complètement anéantir ta rentabilité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a différents moyens de maintenir ces charges sociales au plus bas si jamais tu passes quand même en LMP. Cette solution, c'est de créer de la charge dans ton activité de loueur meublé professionnel. Et il y a pour ça deux possibilités qui vont s'offrir à toi. Soit en faisant des travaux, soit en investissant chaque année dans de nouveaux projets immobiliers. Ça fonctionne comme une société. Si tes charges sont supérieures à tes bénéfices, et eh bien à ce moment-là, tu maintiendras une pression fiscale basse et des charges sociales basses également. Par contre, si tu n'as pas de charges ou d'investissement à faire, et eh bien là, ça peut faire... Très mal. Donc si tu ne dépasses pas les 23 000 euros de loyer perçu en meublé, pas de problème, tu restes en LMNP et rien ne change pour toi. Ce statut reste le plus intéressant pour faire du locatif et grâce à l'amortissement du bien, tu vas pouvoir encaisser des loyers et générer du cash flow sans pratiquement avoir d'impôts payés. Ou alors tu te trouves au-dessus de ces 23 000 euros de revenus locatifs qui dépassent les revenus du travail et tu seras alors en LMP ou en meublé professionnel. Et là. Il faudra faire très attention, voire passer sur une autre stratégie d'exploitation. Quoi qu'il arrive, si tu es dans ce cas, tu devrais y réfléchir dès maintenant et arbitrer pour ne pas te faire assassiner par les impôts. Cette modification de loi est certainement celle qui va le plus perturber les investisseurs immobiliers qui sont très nombreux à être aujourd'hui en loueur meublé non professionnel, c'est-à-dire des particuliers qui ont acheté en nom propre un bien immobilier qu'ils exploitent en location meublée. Ce que tu dois retenir ici, c'est que si jamais tu démarres dans l'investissement immobilier, tu peux directement démarrer en loueur meublé non professionnel, pas de problème. Mais si tu as déjà des biens exploités en loueur meublé non professionnel avec les conditions que j'ai citées, il va falloir réfléchir sérieusement à la chose pour ne pas ruiner ta rentabilité et donc ton cash flow avec les cotisations du RSI qui vont arriver si tu n'as rien prévu. Quatrième loi de cette vidéo, nouvelle loi qui voit le jour, la fameuse loi Laglaise sur laquelle j'ai déjà fait deux vidéos et que tu peux regarder ici en cliquant sur cette petite fille juste là. Alors cette loi, pour être très clair, ne va pas concerner les investisseurs immobiliers. Alors je dis ça parce que j'ai déjà pu entendre des investisseurs immobiliers se dire « génial, on va pouvoir faire encore plus de cash flow et avoir encore plus de rentabilité ». Non, il ne faut quand même pas rêver cette loi vise avant tout les primo accédants en leur proposant d'acheter uniquement le bâti sans avoir à acheter la partie du terrain au tantième comme ça se fait normalement. Non, ici avec la loi Glaise, on dissocie le foncier du bâti et les futurs propriétaires résidents paieront leur mensualité de crédit sur le bâti et un loyer sur le foncier. Même si beaucoup vont se laisser séduire par un prix à l'achat plus bas du fait de ne pas acheter de foncier. On parle de 5 000 euros environ à Paris le mètre carré pour ce type de logement en accession à la propriété sans condition de ressources. Mais si tu veux en savoir plus sur cette loi, tu peux regarder cette vidéo que je t'ai faite sur le sujet en cliquant sur la fiche qui se trouve juste ici. Maintenant, une loi en faveur des propriétaires loueurs qui est la loi Nogal, cinquième loi dont je te parle dans cette vidéo, qui va à partir de cette année, écoute-moi bien, ficher les locataires mauvais payeurs on avait le Fichage banque de France pour euh, les gens qui ne payaient pas euh, leur crédit, et bien cette loi, elle va ficher les locataires mauvais payeurs. Alors, Cette loi vise à rassurer les investisseurs immobiliers, à mettre leur propriété en location en leur garantissant le paiement de leur loyer. Et ici, l'État recherche à faire de la séduction aux propriétaires qui ne louent pas en raison du risque d'impayé et qui, du coup, gardent leurs biens vides. Ils sont propriétaires, ils ont des biens qui sont vides, et ils se moquent de les louer parce que ces biens sont soit totalement payés, soit ces propriétaires n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de, de, de, de louer leurs biens, parce qu'ils préfèrent les garder vides que d'avoir des locataires qui ne payent pas leur loyer ou des locataires qui vont dégrader leur logement. Alors, on peut se poser la question, pourquoi cette loi Eh bien, cette loi, elle vise tout simplement à essayer de réduire le nombre de logements vacants qu'il y a en France. On parle quand même de 3 millions de logements vacants en France. Le but est donc de séduire ces investisseurs immobiliers pour qu'ils remettent leurs biens à la location sur le marché locatif, car ce marché subit un déficit de plus de 1 million de logements au moment où je tourne cette vidéo. C'est donc une véritable problématique pour le gouvernement. Donc pour garantir ces loyers, eh bien il va falloir confier ses biens à un gestionnaire, une agence immobilière ou un administrateur de biens qui va se porter garant pour le propriétaire du versement des loyers sur les 12 mois de l'année. Si un locataire fait défaut, l'agence en fait son affaire avec ses assurances mais continue le versement des loyers au propriétaire. La chose à laquelle il va falloir faire attention, ce sont les frais de ces agences ou de ces administrateurs de biens qui vont subir une hausse de leur assurance qui vont bien sûr répercuter sur les propriétaires et donc qui impactera sa rentabilité. Mais ça, ce n'est pas sûr, c'est juste une supposition de ma part. C'est pour ça que je te dis qu'il faudra vérifier le coût car de l'autre côté, il y aura aussi ce fameux dossier des locataires fichés, une sorte de liste noire des locataires mauvais payeurs qui auront du mal d'ailleurs à trouver par la suite un appartement à louer. Du fait de ce fichier, le coût des assurances ne sera peut-être pas trop élevé. Enfin, on peut quand même se faire plaisir à le croire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir liké, de l'avoir partagé, et bien sûr de t'être abonné à cette chaîne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.